Bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023. En direct ce matin, nous recevons Messieurs Sépingoa, GDO, militant et combattant de l'IDPS, parti au pouvoir. GDO, bonjour et bienvenue. Bonne matinée à vous et à tous les téléspectateurs, surtout les amoureux de notre émission sur Congo Live TV. Vous allez bien? Oui, nous avons beau pied bonnet. Alors, merci GDO. Le président suisse, M. Allais, Berset, s'est entretenu hier euh, avec le président euh, euh, euh, Félix Tshisekedi, notamment sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du Congo. À cette occasion, Tshisekedi, le chef de l'État de la RBC a réaffirmé son refus d'un dialogue politique avec. La rébellion du 23 soutenue par Kigali, le chef de l'État congolais a martelé une fois de plus qu'il n'est pas en tout cas du tout question d'un quelconque dialogue politique avec les agresseurs de la nation congolaise qui favorise ouvertement une infiltration étrangère à tous les niveaux du pays. Comment vous analysez cette décision ferme du président Tshisekedi, Monsieur Gedeon? Oui, avant d'en arriver là, euh, parler de ce que le président de la République a affirmé, oui. il faut se poser la question, pourquoi euh, les Occidentaux tiennent sur et dialogue avec des mouvements qui sont qualifiés terroristes Qu'est-ce qu'il y a Nous pensons qu'il y a une anguille sous roche. Nous avons vu, euh, disons, le passage d'autorité euh, occidentales euh, pour la même question, la question sécuritaire. Euh, nous nous disons tout seulement euh, de, disons, de couper cette main noire qui est derrière le M23 et la sécurité va revenir. Mais quand nous apprenons toujours c'est nous amener dans un cadre euh, qu'ils ont déjà aussi, ils nous veulent nous obliger de, pour parler avec le M23. C'est parce que le, le, avez, le, le, le, le M23 euh, finit souvent par un dialogue, au nom de la paix. On n'a pas refusé, c'est la démarche qui est à court, le processus est à court, nous avons accepté de cesser les faits. Alors que l'ennemi est sur notre territoire, ce n'est pas que nous n'avons pas de la force pour euh, bouter dehors l'ennemi, mais nous avons estimé qu'il fallait privilégier cette fois. C'était déjà un cadre de dialogue, c'était déjà un cadre pacifique, cela ne le suffit pas. Pourquoi pourquoi ils voulaient toujours C'est parce que seulement les Congolais ont compris que non, ce sont là les patrons même du mouvement M23, ce sont là disons, les concepteurs de cette carte que le M23 cherche toujours à nous imposer. Ce qui est vrai est que le président a compris. Que c'est dans cette filtration, c'est dans cet affaiblissement, disons, de notre puissance euh, républicaine que les amis ont un grand intérêt parce que qu'à tout moment, le Congo peut être déstabilisé. Voilà qu'il nous impose toujours de filtrer notre armée, d'affaiblir notre armée, d'affaiblir notre puissance. Et le président Thierry Mordeki, c'est sur sa position de ne pas négocier, de ne pas encore et filtrer l'armée parce que nous sommes conséquents du passé. Et aujourd'hui, si on parle de notre armée, si notre armée n'est pas bien classée, c'est une armée euh, répétée euh, du mauvais côté, c'est parce qu'on avait fait cette même bêtise et qu'on ne peut pas revenir quand même euh, sur cette même bêtise. Au-delà de ça, nous devons savoir que euh, la non-négociation euh, avec le M23 est devenue une loi. Le, le Parlement a saisi la question euh, il a fait une loi, il fallait, qu il fallait convaincre encore le Parlement de, de retirer cette loi ou de, de la modifier. Aujourd'hui, euh, je pense que la question a évolué. Nous sommes en train d'aller vers le cantonnement du M23, il faut qu'il se retire. Alors, si pas ça, alors nous avons toutes, euh, tous les moyens pour... Chasser le M23 par force. Mais je pense qu'il faut fléchir sur euh, cette euh, procédure qui est pacifique. Et c'est ce que tout président, euh, toute personne, me doit soutenir. Mm -hmm. Tu sais que dit ceci si ceux qui, si qui nous ont fait cette guerre soutenue par les Rwandans sont des Congolais comme il, les a, comme il affirme. Ils devraient normalement entrer dans cette initiative d'iPDDACS et entrer à la vie civile, dit le président Tshisekedi. Voilà la, la procédure même qui qui qui est en cours. Nous avons tout prévu. Nous nous disons que s'il y a de nos enfants qui ont été trompés, euh, ils sont partis du côté euh, de l'ennemi, ingnocialement. Parce qu'on les a dit que non, le pays était agressé, il fallait libérer le pays, alors que c'était une agression contre le pays. Mais nous n'allons pas jeter ces affaires dans l'eau, il fallait les récupérer, ce sont des, des affaires perdues, il faut les récupérer et les resserrer dans la vie civile après une rééducation. C'est ça le rôle même du PDDRC, dont il a, il a fait allusion là-bas il euh, y a des moyens qui sont déjà mis en place euh, pour essayer d'encadrer ces affaires-là, tous ces gens-là parce qu'au-delà euh, de, de, de, de, de tous ces jeunes qui, qui, qui ont été trompés, qui sont là il y a nos, nos compatriotes euh, d'autodéfense aussi qui, qui seront concernés par, ce, par cette procédure euh, ils seront resserrés dans la vie civile il y, y en a aussi Et donc dire que encore les ramener dans l'armée, non. Parce qu'ils euh, devaient rejoindre l'armée depuis bien longtemps. Mais ils ont choisi un cas et, et on ne pouvait pas faire. Parce que, aussi, la plupart de ces gens sont des étrangers. Je, je doute que, euh, que beaucoup de soient des Congolais parce qu'il y a moins de Congolais. Et si on essaie de s'hazarder pour intégrer euh, ces. Ce belle. Je vous dis, ce sont les Rwandais qui seront intégrés parce que les Rwandais cherchent disons, à avoir de l'espace, à voir disons, à, à, comment ils peuvent encore refiltrer le Congo pour affaiblir le Congo, qu'ils aient ces gens pour qu'ils aient des informations sur la République, sur notre armée et qu'il y ait des grades qui gèrent notre armée pour la suite qu'il y ait agression et qu'ils soient ceux qui vont donner de l'espace pour cette agression, permettre cette agression. Donc le danger est vraiment… Donc c'est pas, en tout cas des négociations avec les M23. Je pense que le président de la République est en train de répondre aux attentes de la population. On ne fait pas la paix à quelqu'un qui ne veut pas la paix, qui, qui veut faire la guerre. Mais au nom de la paix, nous avons quand même mis un euh, processus de, de, de désarmement, de cantonnement. au nom de la paix. Sinon, nous avons des, des, des armes pour, pour, pour se battre, mais nous avons dit, nous privilégions la voie qui est pacifique. Ça, c'est au nom de la paix. Ce n'est pas qu'au nom de la paix, nous allons nous infiltrer. Au nom de la paix, il faut se suicider, il faut prendre euh, du poison, parce qu'on veut la paix. Non. À, à tuer les le Congo, on a le pays. On ne peut pas affaiblir le pays au nom de la paix. Non. Je pense que la position... Euh, elle est, elle est, elle est salitaire. Tous les Congolais, les peuples congolais en général, se rallient devant cette position. Et C'est d'ailleurs là la force du président de la République démocratique du Congo. On voit déjà la Congolité à lui parce qu'il ah, voit des lois, il voit ce qui pouvait venir après même qu'il qu ne sera plus là. Il fallait protéger pour que ce qu'il va faire aujourd'hui, ne soit pas détruit par d'autres personnes, parce que lui, il avait quand même permis une voie pour l'ennemi. Donc, tous les Congolais sont derrière cette position. Merci beaucoup, Général. Alors, on si cette affaire encore de Ouazalem, Arrêtez arrêté les mercredis et transférez à la position centrale des des de, de, de Goma, Mouzenze. Les ck jeunes patriotes, dit ont été libérés hier jeudi soir. La société civile locale parle d'au moins un mort et plusieurs blessés lors d'une manifestation euh, hier jeudi à Goma pour exiger leur libération. Finalement, les jeunes patriotes arrêtés la fois passée après accrochage avec les M23 d'Akibumba ont été libérés. Après une forte pression à Goma, on a vu des barricades partout. Ouais. Bon, la pression n'était pas forte que nous avons toujours vu à Goma. Quand nous exigeons quelque chose, euh, nous avons toujours manifesté euh, au-delà de ce qui a été fait. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Kibumba, euh, c'était une sida grave que nos jeunes compatriotes euh, ont créé. En fait, nous sommes en train de respecter une procédure et, la, et le monde entier connaît qu'il y a une procédure qui est à court, qu'il faut respecter. Vous voyez, euh, du coup, quand les jeunes viennent, ils veulent aller au-delà euh, de, euh, de, de, de cette procédure, euh, je pense que qu'ils voulaient jouer inconsciemment les jeu de l'ennemi. Et l'EAC qui est là, bien sûr que nous savons l'attitude de la population congolaise sur cette force, mais jusqu'à preuve du contraire, cette force est là et on va évaluer, disons, après, disons, la mission. Mais il fallait dire qu'il y a un gouvernement quand même dans ce pays. et C'est ce gouvernement qui donne une ligne de conduite. Ce n'est pas à tout le monde de faire ce qu'il peut. Bien sûr que, à vertu de l'article 63, on pouvait quand même dire que non, euh, il y a un ennemi sur le territoire congolais et que s'affronter à cet ennemi, c'était autorisé, c'est donné à tout le monde parce que l'ennemi est étranger. Mais il y a une force qui est là jusqu'à preuve de contraire, il est en train de se de s'interposer entre les, les deux forces pour privilégier euh, la question de paix. Mm -hmm. et vous venez, vous dites, nous sommes des Awazalens, nous, cette force, nous tirons, nous allons tirer sur cette force et pour qu'on accède au M23. Nous, allons, nous commençons euh, la guerre avec le M23. Non, attendez les mots d'ordre. Attendez tout d'abord le, les, le, les mots d'ordre. Ah on, on ne refuse pas. Euh, euh, oui, on pas ne refuse pas. On ouais. ne refuse pas, mais... Il y a déjà une ligne de conduite, comme ils sont des patriotes, respectons quand même euh, la procédure. Un moment donné, si euh, l'ennemi le, le, ne respecte pas ou si le terroristes M23 ne respecte pas, non. Il faut qu'il soit seulement aux aguets qu'ils gardent les zones qui ne sont pas encore occupées par le M23 pour que demain ou après-demain, on va leur donner l'ultimatum. De, de, de, de frapper de, de, de tirer sur l'ennemi mmh. mais on ne peut pas faire les choses à des autres, vous voyez, si le gouvernement n'avait pas frappé fort ou arrêté ces jeunes là c'était pour les réorienter c'était pas réellement pour qu'ils euh, savent qu'il qu faut un grand travail sur les terres au oh, c'était réellement pour les recadrer, pour les réorienter. Mais Exactement. si on les laissait comme ça, ça serait désordre. Chacun viendrait des secours. Moi, je, je m'attaque au Burundais, les autres, je m'attaque aux Ougandais. Il faut qu'ils qu qu savent qu'il y a un gouvernement qui doit orienter les choses. C'est ce qui est important. À huit mois des élections générales, l'État devient de plus en plus court et des rapprochements circonstanciels s'imposent et se profitent. Nous avons vu. Marthe Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pognon, Deli Sesanga. Ils se sont rencontrés hier à Lubumbashi, je crois aujourd'hui. Ils vont également discuter sur l'avenir, sur les élections qui approchent à quelques mois, d'ici huit mois voilà. Il faut préciser, le prix Nobel aussi, Denis Mukwege, attendit à Lubumbashi. Un front commun contre dit de Quel la... avenir, quelle chance pour de gagner les élections en 2023, messieurs Mais, mais c'est de la bonne guerre, c'est de la démocratie. Euh, c'est pour ça qu'on qu organise des élections. Euh, on n'empêche personne à participer à ces élections. La réellement, s'il si est dans, ouais. dans les critères, euh, de, de, si la loi l'autorise, chacun doit concourir euh, à ces élections. Moi, je les encourage. Nous ne voulons pas qu'il y ait un seul bloc pour les élections. Ça sera comme s'il si y, y a eu une chances chances. candidature unique. Euh, la chasse, moi, sinon, je ne sais pas me prononcer parce qu'on dirait que je suis fan, parce qu'on connaît déjà ma position, ma tendance. Mais moi, je ne vois pas la chasse de l'autre côté parce que ce sont des gens qui ont géré, ce sont des gens qui ont, des mets sales, qui ont trempé euh, dans des il y a des antivaleurs. Aujourd'hui, C'est collaborateur du c'est ça c'est comme si Kabila qui est en train de réapparaître alors que euh, c est, c est, il est de triste mémoire. Vous voyez Et je sais pas, il faut poser peut-être prendre comme les les, les, les, les à vous, monsieur mais oui, tout, on a pris tout le monde pour qu'ils viennent se convertir, pour qu'ils voient, ils, ils voient les choses autrement et qu'ensemble puisse reconstruire le pays. Et que, quand même, vous qui avez détruit, venez qu'on construise. Mais ils ont compris qu'ils étaient faits pour la destruction. Et euh, Ils ne se sont pas adaptés. Ils ne se sont pas adaptés. Et donc, c'est... C'est Satan que vous amenez au ciel, il, il ne va pas s'adapter. Il y il a, il a des règlements. On lui dit qu'il ne faut pas voler, on lui dit que non, il ne faut pas violer, il ne faut pas tuer. Lui, c'est ça sa nature. Il ne va pas s'adapter. Et les amis, on savait, c'était prévisible qu'ils ne pourront pour pas s'adapter. Et puis avec autant de, de gaffes qu'ils ont commis, s'il faut revenir sur ça, d'ailleurs, le dossier Mangachuchu était le cas sur les régimes passés. Vous imaginez la suite, je pense que, les non, peuples pas les régimes, que les le peuple congolais. Le régime, est-ce que c'est le régime passé qui a fait Mangacucu de celui qu'il est aujourd'hui On parle de, de, de. Tout à fait. Il... aujourd'hui sous votre régime. Mangacucu n'a jamais été de notre régime. Il est du sein d'épée qui était parti membre de l'AMP. Vous voyez ça, vous connaissez. On rappelle aussi le était sacrée. Non, il n'a jamais été. Il est de à pour Patrick Bologna, il n'a jamais été de l'Union Sacrée. Ça, vous connaissez. Non, on parle que son parti est de l'Union Sacrée. Non, il est de vous, il je, est vous donne, je vous donne la précision. Uh -huh. Il n'a jamais été de, de l'Union Sacrée parce qu'il savait que non, il y a une incompatibilité. Uh -huh. Et. Euh, Aujourd'hui, il faut poser la question à la population sur euh, euh, les pronostics qu'ils qui, qui peuvent donner. On vous dira quoi. D'ailleurs, euh, c'est comme si les gens ne sont pas au courant. Vous qui êtes formés, c'est vous qui parlez de ça. Mais allez, allez vérifier, allez passer dans des quartiers, demander qu ce qui s'est passé à Lubumbashi. Et non, vous verrez que les gens sont en train de, de mettre des cotons dans des oreilles par rapport à, à, à, à toutes ces choses. Ils ne veulent plus tomber dans cette distraction. Ils sont concentrés sur euh, les soutiens du gouvernement. Gouvernement et sur les œuvres que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire, surtout chez nous, avec la question de la sécurité, nous sommes concentrés sur cette question, on ne veut pas de distractions. D'ailleurs, on ne veut pas de ces élections parce que les élections ne nous ont rien apporté. Nous voulons d'abord qu'on termine avec la question de la sécurité, s'il vous, vous plaît. Mais vous ne voulez pas qu'il y ait élection Ça, c'est mon propos, moi. Ça, c'est mon propos, Ça, une moi. Pourquoi Non, donc, mon, jeunesse, Oui, mon propos, mon propos n'a pas été. n'a pas consulté tous les jeunes. Non. Ça, c'est moi, parce que moi, je me dis, après euh, les dialogues inter-congolais. C'est pour la violation de la Constitution, mais c'est juste. C'est pas la violation de la Constitution oui, C'est nous qui les demandons. De nous sommes souverains. Nous sommes au-delà de la Constitution. C'est la Constitution qui nous donne même ce pouvoir-là. Et donc, par la souveraineté. – Nous, les peuple congolais… – Mais ce n'est pas le peuple qui… – Moi, moi je dis parce que je voulais demander ça au peuple. Okay. Il faut que le peuple l'adopte. si le peuple ne l'adopte pas, c'est ce n'est pas moi qui vais imposer ça. Mais c'est là que moi, je suis en train de voir les choses. Je reviens même dans l'histoire. Quand vous prenez, après San City, on se concentrait seulement disons, à la question des élections pour donner des postes à, à, des, à des personnes. Mais ça n'a rien résolu. Nous sommes restés dans cette guerre. Après… 2006, nous sommes passés aux élections. Mm -hmm. On a laissé la question essentielle, la question importante du développement. Qu'est-ce qui nous a apporté En 2018, on a commis le même erreur. Mais heureusement que c'était une question pour de, de, de, de, ou, de, de reconduire une personne oui, au pouvoir. c'est dans ce même cadre de la présidentielle, 2023, où M. Kamber revient sur certains éléments. Il dit, je cite, parmi plusieurs potentiels candidats, Kabila reste... Euh, risque d'être toujours les plus jeunes. Je parle de Raïs Joseph Kabila Kabangé, notre leader du FCC, candidat en 2023. Et s'il n'y a pas d'élection, Tshisekedi lui-même connaît son sort réglé par la Constitution. dit messieurs, Caméret, Ferdinand. Le tout d'abord tout, tout d'abord quand Camper dit que Kabila qu reste le plus jeune oui. euh, euh, nous passons Donc, que il annonce déjà la candidature nous, chef mais oui notre le problème chef notre, chef notre chef. problème c'est pas l'âge parce que là il est dit par rapport à l'âge or pour nous la jeunesse c'est un, un, un état mental un état d'esprit c'est pas pas ce que la loi dit oui la loi ne dit pas que non euh, il ne détermine l'âge ne détermine pas l'âge euh, de la jeunesse, la loi, c'est quelle loi? Moi, moi la jeunesse. Non, non, c'est quelle loi? Mais, non, y, y, y, ça ça n'existait pas. Si dit, ça, euh, ça, euh, moi, j'ai travaillé faire un non, non. De secondaire mais, la, à, euh, à l'école secondaire. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Moi, j'ai travaillé sur la jeunesse. J'étais en G3, mon, mon travail des DTFC. De Je n'ai pas trouvé même cette loi. Vous voyez, ce mm -hmm. des estimations. Mais pour nous, nous pensons que la jeunesse, c'est encore cet esprit-là, cette mentalité de l'innovation. Vous voyez? et de, de, de, de, de ramener encore des de, de, de pro, de nouveaux projets. C'est ça la jeunesse pour nous. Et, et Kabila, il a vieilli sur ce côté-là, parce qu'il il, il est resté dans les staticos juste des de pieds. Les les ici quand on il parle, ils disent si en tout cas c'est pas Alors, sur les sorts. Vous qui, vous, vous oui, c'est sur les sorts que ouais. je suis. Il, il, un... du... il, hein? il parle les oui, il parle oui. du sort. il parle du sort Il ne doit pas oublier que les élections devaient se tenir à 2016. Non, ça c'est déjà passé. Non, je vous dis ça. Vous plaît, Alors, je les ramène, je, je les ramène dans le passé. Il ne doit pas oublier que les élections devaient se tenir à 2016. vous Voyez. Mm -hmm. – Et il ne doit pas oublier que cette même constitution mm -hmm. euh, que Kabila a signée, c'est cette même constitution qui prévoit l'état de siège. Et si nous sommes dans l'état de siège, si, si l'état de siège n'est pas fait, lui comme juriste, il dit quoi Il n'y a pas d'élection. Mm -hmm. Ça, c'est une, hein. une réalité. – C'est une réalité. Alors, il n'y aura pas d'élection au nord qui voue, seulement et qui, il n'y aura pas d'élection euh, au Congo, ça, le nord qui voue. Mais aussi… Euh, ça c'est sa position politique. Euh, comme opposant, Monsieur mais nous. Merci Gédéo. nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de cet entretien réalisé ce vendredi 14 avril 2023, oh, en direct et en exclusivité. Vous étiez là chez nous, président de la Ligue des jeunes de l'IDP, son vous, messieurs C.P. Merci d'avoir été là ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour ce privilège. Euh... Euh, pour l'espace aussi que vous Mais avez l'habitude de nous accorder. Comment vous allez euh, défendre les bilats du président Tshisekedi Les élections approchent. On est jusqu'à 8 mois. Merci et bonne chance à vous. Hein. Merci les bilats, hélas. Euh, Il y a également la question sécuritaire qu'il faut régler. Il y a les socials des Congolais. Il y a donc plusieurs secteurs. Il faut en tout cas déjà préparer comment défendre parce que c'est les élections approche et, ça, et donc ça sera en fait un, un grand combat comme on l'a toujours fait donc voilà et surtout avec cette union qui s'annonce entre Katumbi Mukwege, Ma Dizofu Ayulou, on a vu également ces sangs qui est là et ma date à Merci, il reviendra, nous attendons les, les, les, les, les résultats ou la conclusion de cette rencontre qui se passe à Lubumbachim. Merci Gédéon. Oui, c'est une igno de lougarou, je pense que les Congos sont au courant de ce qui se passe. Monsieur GDO, bon week-end à vous. Pareillement, merci. Puis c'est vous, comme euh, on parle à l'IDPS. <rire> la justice, c'est comment ça oui c'est week-end, le week-end et... week n'est pas prévu pour l'IDP c'est bah ça, n'est pas de chacun parle de juisseur, en fait Jouisseur, bon moi je ne sais pas je suis juisseur, peut-être Rihanna <rire> la juisseur c'est l'attitude privée merci oui. et à ouais. très bientôt Donc, on rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye merci.